Ouais, un de la rose, diastème, dacia. Respect. Ok, elle est mignonne. La fédicace, quand elle marche derrière le cochons avant qu'elle arrive. Elle fait du bouchon pour la faire danser, dit cochon, cochon. Elle est mignonne, la fille quartier. Quand elle marche derrière, c'est les cochons, avant qu'elle arrive. Elle fait du bouchon pour la faire danser, dit cochon, cochon. Elle est mignonne, la fille du quartier. Quand elle marche derrière, c'est les cochons, afin qu'elle arrive. Elle fait du bouchon pour la faire danser, dit cochon cochon. cochon, cochon. Bougez les deux yeah, yeah. Ça c'est la danse, dit cochon, cochon. Elle est trop belle, la beauté du ciel. Elle est kiffée partout dans les quartiers. Où elle est tombée. Personne peut la pocher toute la nuit, on fait que danser. Tu peux me pour ne pas la toucher encore et encore comme un vacabon. Si y a coupir, allumez les cartons. Pour voir la danse, si cochon, cochon. Je veux me marier même en Afrique. Oui, j'ai la kiffe, oui, j'ai des flics. C'est pas une pite, j'ai pas de panique. Nous aussi, on n'est pas des pitains. On bouge bien avec des pites. On danse la danse, dit cochon, cochon. Cochon, cochon, cochon, cochon.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 ça c'est la danse du cochon cochon elle bouge, sans pitié je vais conforme avec amitié sa beauté ressemble à celle des sirènes moi je la donne le titre de la reine elle n'est pas très, très compliquée. tous les gars disent qu'elle a paniqué okay. elle est mignonne, la fille quand elle marche derrière c'est le cochon afin qu'elle arrive elle fait des bouchons pour la faire danser Du cochon cochon elle est mignonne Derrière c'est le cochon, avant qu'elle arrive, elle fait du bouchon Pour la faire danser, dis cochon, cochon Elle est mignonne, la fait dit café Quand on le marche, derrière c'est le cochon Avant qu'elle arrive, elle fait du bouchon Pour la faire danser, dis cochon, cochon Bougez les deux, yeah, yeah Ça c'est la danse, du cochon, cochon Assez de putain, je suis valideux J'ai fait le triquet de Païdeux Bouge-moi les deux